Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage du jour. Oui, je vous l'ai dit, tous les dimanches, on fait un déballage. Ça veut dire que j'achète des bas de surprise et on les déballe ensemble sans savoir ce qu'il y a dedans. Et puis, je vous propose également de faire les déballages des produits que je reçois. Alors, généralement, je sais ce que je reçois parce que j'ai des numéros de tracking et tout. Et puis, il y a des fois où les meufs me contactent, après, elles disparaissent ou alors c'est une autre qui prend le relais. C'est le cas de chez Doogie puisque Doogie, par exemple, pour le Doogie V20, j'en suis à la troisième meuf quand même. Une meuf, dit ah, non, non, voilà, on disparaît, autre disparaître, l'autre ah, mais en fait, est à partie, elle a la partie, le relais. Et là, décembre, une nouvelle qui arrive. On dit, non, mais elle est partie. Mais moi, j'ai fait le relais. On va vraiment avoir le doogie V20. Voilà. Donc, il y a des produits qui arrivent, des produits qui arrivent pas et tout. C'est un peu ça. C'est quoi ça Vous êtes tous en train de regarder ça et tout. Là, c'est pour le société. C'est personnel du Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Rien du tout, voilà. Donc, on se retrouve pour un petit déballage, comme ça, ça permet de passer un moment ensemble. Je vous rappelle, ce déballage est également diffusé en live sur Twitch. Ça veut dire qu'on se retrouve avant, on discute un petit peu, on commence l'enregistrement du déballage. Ensuite, on arrête l'enregistrement et on finit en live avec ceux qui sont là, si vous avez des questions ou des remarques à poser. Hier, on a fait le, le tout mine de rien. Parce que euh, avec le téléphone, ça a duré tellement longtemps que... 115 minutes quand même en dessous. Et la vidéo est finie, hein, pour ceux que ça intéresse du... Euh, Enfin, Les emballages de la mort qui tue. Envoyé par DHL, exprès pour pas payer de taxes. Et j'ai pas payé de taxes, donc c'est quand même plutôt de bonnes choses. quand il est. Mais... Oh, ça pue le... Les chinois. Non, non ça sent le... Ça sent le... la nature. Voilà. Euh, donc le hulophone, il est fini. J'ai tout fini, il ne reste plus que le montage à faire. Je pense que je ferai le montage demain. Euh... En, paille... ah, en paillage naturel. Ah d'accord, il y avait une erreur de... Ah, ah ouais qui te <rire> demande bien ce que c'est. Hein. C'est les New Green. Ah, c'est les, euh, les X6. D'accord. Oui, elle m'avait écrit. En effet. Alors, on avait déjà testé les iTunes X1, euh, X5. D'accord. Et là, enfin, elle m'a écrit, elle me dit, vous voulez les X6 <rire> J'ai envie de leur dire, bah pas plus que ça. <rire> <rire> pas plus que ça, ouais si tu veux tu, si tu payes, en même temps les X5 étaient pas mal, donc les X6 devraient être bien aussi quoi donc elle m'a dit, vous voulez les X6 et tout, euh, Je ouais tu payes, je le ferai, et elle m'a dit oui donc j'ai dit oui, donc on s'est dit oui, voilà et euh, elle m'a donné un c'était quoi la chanson de Sun c'est euh, je lui ai demandé un oui elle a pris mon nom elle est bien celle-là, je lui ai demandé un oui elle a pris mon nom je, je, je vous la laisse réfléchir ça. Là, j'ai trop. Euh... Je suis un poète. Non, elle, euh, elle m'a dit, vous voulez review Je dis, si tu payes. Elle m'a dit, oui. Je vas-y, fais péter. Et elle a fait péter. Bon, X6. Alors, ça a l'air d'être les mêmes que les autres, mais avec une nouvelle euh, référence. Alors, euh, qu'est-ce que a que gagné de beau 35 db, 35 dB de réduction de bruit. Comme tous, hein, C'est le même, c'est le même délire. Euh, 50 millisecondes ultra low latency. Ça c'est bien pour les jeux. Euh, ici micro noise cancellation, d'accord, donc micro pour les appels. Et ear coaching sound quality. Bon, bah écoute, avec tout ça, euh, hybride, active, noise. Alors le problème c'est qu'au bah, bout d'un moment, euh, les earphones c'est un peu comme les téléphones. Hein. C'est que ça, je peux dire que ça se ressemble tout, mais bon, euh, active, ear machin, euh, c'est bon quoi. On a compris, euh, hybride ça veut dire que. Après, s'il y a les trois modes dedans. Euh... On va déballer ensemble, je vais dire, c'est pour euh, un. C'est place... vrai que j'avais complètement oublié qu'elle m'avait écrit en me disant qu'elle voulait m'envoyer ça. J'ai dit bon, x 5 était pas mal hein, en même temps. Hein. C'est vrai que j'étais pas contre. Là je la boîte, est joli. Oh, avec une petite avec une petite boîte de smiley, regarde. Avec une petite bouche qui rigolote, regarde. Trop bien. Voilà, ça, un petit bouton euh, d'appairage derrière. Un petit USB type C, ok. Ah, pas mal. Je mettrais bien... Euh, moi, j'aime bien mettre les, les gros coussinets, moi. J'aime bien, moi, quand... Voilà. Je veux pas faire de... Non, je voulais faire une blague salace et en fait, je l'ai gardée pour moi. Euh... Merci. De rien. Avec plaisir. Euh, fais voir. Pas mal. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. Enfin, je Un ça là. Ok. Et on va mettre ça là. Donc, pas oublier d'enlever de, les, les petits écouteurs. Voilà, hop, oh, merde, il est où, il est là. Avec les lunettes de soleil, je vois rien. <rire> il voit rien. Je vois rien, mais bon, je suis pas ébloui, ça va. Ah pas mal. Ouais, c'est bien. Un <rire> peu le fou, le fou de base. Non, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Bon ben voilà, après, euh, qu'est-ce qu'on va pas faire plus que ça hein C'est un déballage, encore une fois. Si après je commence à vous les mettre en route, à l'appairer pour vous dire ce qu'il en est, plus besoin de faire de review. <rire> pour payer le review. Pour payer une review, le déballage était très bien. Euh... Voilà Non ils sont pas mal, ils sont jolis, on va les mettre dedans On va les mettre en charge et tout Voilà, bah bon, ainsi ça reste ce déballage Petite surprise, je j'avais complètement oublié Qu'elle m'avait dit et tout Souvent les meufs elles disent oui, euh, dès que vous avez le tracking Vous me les envoyez, ouais ouais ouais ouais, ouais Pas de problème Mon ouais. Ah ouais, ouais. cul sur la commode ouais. <rire> et, et en fait elle ne les envoie jamais Et des fois généralement je crois que Si je leur écris pas pendant 2-3 jours, je crois que le tracking je l'aurai demain C'est genre demain, ah oui en fait euh, Le tracking de la boîte C'est euh... C'est celui-là. Attends, fais voir Comment il s'est... Ah, pas mal. Ils sont jolis. Ils sont jolis. Bon, après, on verra ce que ça donne. Voilà. Ainsi se termine ce petit déballage. Hein, C'était court. Mais concis. Et précis. Hein. Je veux dire, tu as toute l'information, là. Le petit déballage, le X6. Bon, réduction de bruit active. À mon avis, à tous les coups, il va y avoir... Attends. Je lunettes, je vois rien. Euh, alors... Simple tap, LR Urbot, Play Pause, OK, chanson suivante, chanson précédente, volume up, volume down, pas mal, euh, appeler, décliner, équalisation, euh, mode. Quadruple tap on, ah ouais, donc 4 tap, tu es en normal ou en gaming mode. Ah, donc il doit y avoir un mode low latency. L'assistant vocal, notre on presse LR pour 2 secondes pour switcher de ANC or ANC off au active noise cancelling ou avec un then relisive donc vous voyez celui là par rapport à tous les autres apparemment comme ça, hein, bout de pourpoint quand même, il faudrait que je les teste pour vous donner plus d'informations il n'y a pas de mode ambiante contrairement à d'autres euh, trucs où il y a un mode ambiante ça veut dire que ça prend le micro euh, ça, le micro prend le son de l'extérieur et ça l'ajoute à la musique pour avoir un espèce de son ouvert là on n'aurait pas on n'aurait que l'ANC on off et un mode gaming ce qui est pas mal en même temps, ça permet de différencier un petit peu. Voilà. Bon, ainsi se termine cet enregistrement. On finira avec les Twitchers qui sont là si vous avez des questions à poser. J'arrête l'enregistrement. Sur Twitch, je vous reprends dans 30 secondes. Merci à tous d'être assis me voir, ça m'a fait plaisir. Rendez-vous, je ne sais pas, demain, normalement, oui, pour le live à 16h. Bien sûr. Et s'il y a un produit, déballage, bien évidemment. Voilà. Allez, merci d'être passé me voir. Euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. J'ai un rendez-vous. Demain, c'est sûr pour le live et peut-être avant, s'il euh, y a un déballage. Bye bye.